Alors ça fait pratiquement un mois voire plus qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne parce que bah, du coup je continue le projet sur les représentations dont vous avez vu l'épisode 1 que vous pouvez revoir en cliquant sur la fiche par là ou par là. Ça prend un peu de temps parce que je préfère passer du temps euh, à l'écrire, à faire quelques recherches et aussi aller euh, voir les gens et, euh, et les rencontrer pour faire les interviews plutôt que du coup euh, faire quelques vidéos à côté. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec toi une expérience que j'ai eue quand j'étais freelance. J'en ai déjà un petit peu parlé dans mes vidéos avant. Moi, j'étais micro-entrepreneur pendant un an, un an et demi à peu près. J'ai arrêté l'année dernière dans le milieu de la photo et de la vidéo. Et du coup, en fait, quand on est dans ce type de statut, qu'on est en micro-entreprise, c'est-à-dire qu'on est seul à tout gérer, en fait, voilà, à devoir gérer son chiffre d'affaires, ses bénéfices, ses dépenses, etc. On n'est pas forcément doué dans tous les domaines qui font qu'une entreprise va réussir. Notamment, par exemple, en communication, même pour arriver à se vendre. Et ça dépend aussi de l'endroit où vous êtes. Ça va être plus ou moins facile bah, selon là où vous habitez parce que vous aurez plus ou moins de clients les gens seront plus ou moins à l'aise avec les différents tarifs que vous proposez. Ce qu'il faut savoir avant que je commence cette histoire aussi, c'est qu'en termes de grille tarifaire, il n'y a pas vraiment de grille unie, on n'a pas de vrai syndicat de ce côté-là qui dit voilà, telle prestation c'est tant de temps, ou le tarif horaire s'étend, c'est plus ou moins nous qui le calculons, ce qui permet d'avoir des tarifs assez homogènes. Au niveau des différents freelances qu'on a, au niveau aussi de bah, la taille de notre entreprise, de notre statut, etc. Et ça après il y a plein de calculs différents, chacun fait un peu le sien, mais en moyenne voilà on va être à beaucoup plus que le SMIC à l'heure, parce que tout simplement on ne fait pas le même nombre d'horaires qu'une personne qui va avoir un contrat de travail avec des horaires fixes. C'est pour ça qu'on a toujours l'impression que les prestations, on va les facturer ultra cher. Le meilleur exemple, ça va être celui du photographe de mariage. Alors, ça dépend des régions, ça dépend de l'endroit où on est, du matos, etc. Mais en moyenne, là où j'étais dans le sud à Valence, on était sur environ 1000 à 1500 euros minimum la journée. Ce qui peut paraître énorme, parce que si on prend cet argent brut, ça revient à un mois de SMIC. Ce qu'on a l'impression que la personne va gagner en une journée. Et même si on y ajoute les jours de tri et de retouche, elle va peut-être pas passer un mois dessus, parce qu'elle aura d'autres projets à côté. Donc ça paraît énorme. Mais une fois que vous déduisez les différentes charges auxquelles on est éventuellement aussi le rachat de matériel parce que ça peut arriver ça suce du matériel encore plus quand on l'utilise ultra régulièrement sur plusieurs journées comme c'est le cas quand on fait du mariage parce que l'appareil bah, il va tourner pendant toute la journée il va pas avoir de temps de repos et bah du coup ces 1500 euros ils vont plutôt se transformer en 1000 euros voire des fois 800 euros ça dépend qu'on peut juste garder dans notre chiffre d'affaires et qu'on va devoir utiliser bah, pour se faire un petit salaire pour pouvoir faire nos dépenses aussi qu'on a à côté au niveau du matériel éventuellement louer un local et il y a plein de dépenses qui peuvent varier et si vous faites qu'un mariage par mois bah d'un seul coup vous vous retrouvez à beaucoup moins que le SMIC pour une prestation effectuée dans le monde. Et ça c'est important parce que l'histoire dont je vais parler en fait ça concerne un client qui avait pas spécialement de scrupules, pour être honnête. Au niveau des milieux artistiques, on n'est pas très nombreux à gagner des 100 et des 1000. À moins d'être tombé sur un client qui paye ultra bien et qui fait des contrats réguliers, ou alors d'avoir un réseau de dingue, et bien bah en général, on arrive en fait à avoir un salaire à peu près correct, à en vivre, mais du coup on est toujours un petit peu sur un entre-deux. Il va y avoir des mois où on gagne beaucoup, des mois où on gagne moins, et ça, il y a des clients qui l'ont malheureusement très bien compris et qui profitent de cette précarité artistique qu'on a et à laquelle on est tous et toutes soumis. Et comment est-ce qu'ils en profitent et eh bien tout simplement ils savent très bien qu'il y aura toujours une personne qui sera prête à dévaluer énormément ses services et on va te faire miroiter bah, le fait que tu vas quand même bosser un peu plus, qu'on va te mettre en contact avec d'autres personnes que plus tard ça va grandir sans vraiment qu'il y ait de promesses. C'était le cas de ce client là. Alors il faut savoir que c'était pas directement mon client, c'était le client d'une amie en fait pour laquelle elle bossait et qui lui demandait beaucoup de travail. Alors le travail il était assez simple, c'était du motion design, donc de l'animation vidéo tout simplement qu'on faisait pour des pharmacies un peu partout dans toute la France. Vous avez sûrement vu à l'entrée de vos pharmacies ou à l'intérieur bah, des écrans verticaux ou horizontaux qui font la promotion de différents produits avec des fois les soldes du moment et ce genre de choses. Bah ça du coup c'est fait par des personnes qui font du motion design. Et donc ce client, il avait perdu sa prestataire habituelle, et il avait contacté mon ami en lui proposant du coup de faire un essai d'abord sur quelques vidéos, puis après si ça marchait, bah, tous les mois, en fin de mois, on recevait euh, des vidéos, on devait les monter assez rapidement, et c'était envoyé aux pharmacies, et ensuite, bon bah, on, on avait notre chèque. Sauf que déjà, il y avait un petit problème, c'est qu'on avait un intermédiaire, c'est-à-dire que c'était les pharmaciens qui allaient payer cette personne, qui elle, ensuite nous redonner l'argent donc on ne savait pas combien lui réellement facturer la vidéo et ça je trouve que c'est un problème quand c'est une personne qui même si c'est pas un particulier fait de la mise en relation parce que bah, elle nous donne un pourcentage mais si t'as aucune idée en fait de combien de bénéfices elle fait dessus, déjà la relation elle est un petit peu biaisée, t'es obligé de lui faire confiance alors que c'est la première fois que tu bosses mais mon ami avait accepté. Les vidéos duraient de 15 à 20 secondes maximum. Et du coup, elle avait à peu près 3 à 4 jours pour les faire. Ça allait de 15 à 20 vidéos par mois. Et la personne lui proposait de lui payer chaque vidéo maximum 5 euros. Et du coup, si vous multipliez bah, 5 5€ par 20 vidéos en moyenne, vous atteignez 100 euros. moins les charges, vous êtes à 70-80€, 80 euros, ce qui vous fait peut-être vaguement une semaine de course, mais on est très loin de pouvoir subvenir à nos besoins avec des choses comme ça. Il faut cumuler beaucoup d'autres clients à côté pour que ça marche. Et elle avait le fait de devoir travailler dans l'urgence puisque bah, ça durait uniquement 4 jours en fait, à peu près le moment où on recevait toutes les demandes, on devait les envoyer pour avoir une contre-vérification, éventuellement les modifier, et après ça repartait. Là, au final je dis « elle ont » parce que j'en suis arrivé à l'aider parce que bah, ce client avait de plus en plus de demandes de la part des pharmaciens et du coup bah, ça voulait dire qu'il y avait beaucoup plus de charges de travail et qu'elle, elle voulait quand même continuer à le garder parce qu'à côté, il lui proposait d'autres choses dans le milieu du graphisme qui était un petit peu mieux payé. faut vous dire que le niveau d'indécence de la personne, il est ici et ça c'est quelque chose qu'il faut pas accepter quand un tarif est aussi bas quand un client vient vous voir c'est pas à lui de fixer le prix il peut tout à fait vous donner son budget voilà une personne peut vous dire qu'elle a un petit budget qu'elle a un gros budget vous donner une estimation et vous vous adaptez mais là en l'occurrence en fait elle n'avait pas forcément le choix et à nouveau bah, elle était sûre que si elle refusait elle allait perdre tous les autres contrats qu'elle avait avec lui et du coup lui allait trouver quelqu'un d'autre qui allait accepter de faire ça pour un tarif aussi bas du coup ça a duré en fait trois mois elle a fait le premier mois de test toute seule où elle a envoyé quelques vidéos je me rappelle qu'elle bossait beaucoup parce que du coup on bossait très souvent ensemble là dessus on avait des clients en commun, euh, elle bossait toute la nuit et euh, elle arrivait à envoyer ses vidéos un peu au dernier moment avec quasiment aucune erreur parce qu'il faut vous dire que quand on bosse dans le rush, quand on n'a pas trop le temps de revérifier il y a toujours des petites erreurs qui peuvent se glisser, c'est un léger problème d'animation par-ci ou par-là ou quelques secondes de noir à la fin de la vidéo qu'on a oublié d'enlever ça arrive si vous avez un gros volume que vous devez travailler rapidement parce que l'erreur est humaine et en plus vous êtes fatigué l'autre souci auquel on était confronté c'était que bah, les pharmaciens avaient des demandes où ils nous disaient voilà tel produit il va être en promotion donc ils nous indiquaient ce qu'il fallait afficher euh, sur l'écran mais par contre ils nous fournissaient aucune ressource et du coup bah c'est pas totalement légal en fait d'aller choper juste des marques comme ça sur internet de les mettre dans ta vidéo et ensuite de les envoyer aux pharmaciens sauf que c'est ce qu'on faisait on était dans l'illégalité parce que les marques nous appartiennent pas et là on les utilisait dans un but commercial, les pharmaciens les utilisaient dans un but commercial on n'avait aucune idée de qui avait les droits sur quoi et on devait se débrouiller avec ça et on n'avait aucun moyen de contacter ces pharmacies pour leur expliquer que bah, la charge de travail qu'ils nous donnaient elle était énorme ce qui fait que du coup bah, l'intermédiaire promettait des choses qu'il n'étaient pas forcément en mesure de promettre et pendant que nous bah en fait derrière on se ramassait tout sur la gueule et on devait trimer comme des malades pour espérer avoir ne serait-ce que 20 balles chacun à la fin du mois. et Cette expérience pour moi elle est vraiment typique de ce qui peut arriver dans le milieu de la micro entreprise parce que du coup tu te laisses avoir par ça parce que bah, t'as besoin d'argent en fait pour bouffer et donc à un moment tu peux finir par accepter tout et n'importe quoi surtout si bah, comme moi t'es pas ultra doué en communication tu sais pas trop aller vers les gens tu sais pas trop te vendre avec des tarifs Correct. et ça a fini par péter et on a fini en fait par dégager ce client de manière peut-être un petit peu cavalière où bah, ça s'est terminé le troisième mois où effectivement on avait eu une charge de travail incroyable on a vu à peu près 30 à 40 vidéos à la louche à devoir produire en deux jours parce que bah, les pharmaciens ont attendu la fin du mois pour envoyer le document que l'intermédiaire nous a transmis ensuite On n'avait pas le temps de faire des contre-vérifications donc évidemment sur ce gros lot qu'il y a eu bah on a fait des erreurs, c'était principalement voilà, quelques secondes de noir qui restaient à la fin de la vidéo, ce qui n'est pas trop gênant, c'est gênant visuellement effectivement, ça gêne un peu les transitions sur l'écran, mais c'est pas la pire chose qui puisse arriver, les informations par exemple n'étaient pas incorrectes, et ce client quand je vous parlais du niveau d'indécence, là il a complètement explosé le plafond, parce qu'il s'est permis de nous appeler en nous disant que c'était inadmissible qu'on travaille aussi mal, alors qu'il nous donnait de bonnes conditions de travail, et c'est là qu'on a décidé d'arrêter et de dire non. Et c'est là que moi aussi j'ai pris à ce moment là la décision de me dire que je ne voulais plus travailler pour des clients, des personnes que je ne connaissais pas, à des tarifs complètement ridicules parce que à ce moment-là, bah, en fait autant toucher le chômage, j'aurai l'assurance que j'ai mon argent, et au moins je ne me ferai pas exploiter. Il ne voulait pas non plus que ce travail soit ajouté dans notre book. Et ça, c'est quelque chose, pareil, vous avez tout à fait le droit de le faire. Quand vous créez du contenu, même si là la plupart du contenu ne nous appartenait pas, donc on va mettre ça de côté. Mais quand vous créez du contenu, quand vous faites une vidéo, quand vous prenez des photos, cette photo elle vous appartient quand même, quoi qu'il arrive. Donc si jamais vous voulez vous lancer dans la micro-entreprise, honnêtement, allez-y, mais défendez toujours vos prix. Vous êtes toujours légitime à pouvoir demander quelque chose. Effectivement, quand vous avez une énorme notoriété, vous pouvez vous permettre de négocier vos prix à peu près comme vous voulez parce que vous savez que vous aurez des clients. Quand vous, quand vous, quand vous débutez, bah c'est soit des clients que vous vous avez trouvés en les contactant, soit parce qu'éventuellement vous a référé à un collègue photographe, par exemple, qui ne peut pas assurer un mariage et qui vous a envoyé ses clients parce qu'il estime que vous faites du bon travail et que ça peut être le cas. Honnêtement, il n'y a qu'à Paris qu'on m'a proposé des tarifs minimum corrects quand je suis arrivé, mais malheureusement, j'avais toujours pas assez de clients et c'est pour ça que j'ai arrêté et que je me suis redirigé vers une autre branche qui me plaît beaucoup plus et que je préfère continuer à faire mes vidéos. Ou tout seul dans mon coin, dans mon appart, parce que ça, ça me plaît et c'est comme ça que j'ai envie de travailler dans la vidéo. Évidemment, si vous le devenez, c'est un parcours qui va être semé d'embûches et je vous souhaite bien du courage. Si jamais ça t'intéresse vraiment, bah hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Je pourrais t'expliquer comment moi je suis devenu micro-entrepreneur et quelles sont les dispositions légales que tu peux prendre pour éviter d'avoir autant des soucis avec l'ursaf ou la chambre des métiers qu'avec ton éventuel ancien patron. Si jamais tout ce que je viens de te dire ça t'intrigue un petit peu, ou que tu veux en savoir plus, je t'invite à découvrir le compte Twitter ou la page Facebook de Pigeon Gratuit, qui recense beaucoup d'abus au niveau de la loi qu'on a de ce côté-là, avec des gens qui proposent de faire des prestations en les payant à un prix ridicule. Pour ma part, j'ai d'autres anecdotes de côté, donc j'ai encore de quoi faire quelques épisodes si ça, ça t'a intéressé. N'oublie pas de lâcher un pouce bleu, de t'abonner, de mettre la cloche, d'aller sur YouTube pour me soutenir, de me suivre sur les réseaux sociaux, le speech habituel. N'oublie pas de créer. Ciao